263, deux semaines sans dormir et sans manger Pff, chaud spécial dédicace à celui ou celle qui veut, rien à foutre euh, j'ai écrit une chanson je veux un cookie s'il te plaît tu les vois les types en rien avec grave y croire Mais le sexe n'est ni un besoin ni un devoir droit de quoi il tape sans rire voir les gens comme de la graille et tu crois que tu peux te servir C'est pas un self gros, c'est des humains c'est pas que des fesses C'est dit sans presse c'était qu'une main c'est qu'un point sur le i Ou dans ta gueulerie c'est pas rien que des potentiels trophées dans ta galerie T'inquiète quête te fout le t'as qu'à jouer avec ton skate tout seul Que tu le veuilles ça ne tue, ah sans les est dur Mais en fait quoi que tu lui veuilles rien n'est du Misère sexuelle, con Elle a dit non Et tant qu'elle a pas dit oui Elle a dit non Faut croire que t'es pas son type Tant pis non Elle a dit Ça veut pas dire oui Elle a dit non Et je crois que t'as pas compris Elle a dit non Et tant qu'elle a pas dit oui Elle a dit non Faut croire que c'est pas senti Tant pis non Elle a dit ça veut pas dire oui elle a dit non c'est quoi t'as pas compris En fait les meufs c'est pas un banquet Pas une banquette, pas une blanquette, pas une banque ouais Même si tu te que tu restes au dessus Mec c'est des personnes, pas les restos du cul Objectisation, objectif, fin, objectif Là sont des moyens, pas des fins pas des fautes, comprendre que t'as des besoins Mais sûr que je vais pas défendre que tu là son est un hey, con, so c'est pas des consoles, est-ce qu'on solde les jambes? Est-ce qu'on s'alimente, s'alimente, s'alimente, Seulement quand de l'humain, on s'alimente, non? Tu bites pas le refus dans l'oreille, fous ta bite par-dessus. Peut-être tu captes pas bien ou que t'as Mais franchement, t'as vraiment besoin d'une traduction. Elle a dit non, ça pas l'air si compliqué. Quoi. Si. Elle a dit non, et tant qu'elle a pas dit oui, elle a dit non, faut croire tes passions. Pas dit oui elle a dit non, faut croire que c'est pas senti tant pis non elle a dit ça veut pas dire oui elle a dit non C'est quoi t'as pas compris Dans ré ou bibel au piche par envie de l'autre Fit de l'autre ton prime pas, ne prime pas la vie de l'homme me fout de l'eau dans ton vin de ton GHB Les temps qu'on sans tarder l'âge bête Et la culture du viol Les traditions de merde, les abolir Crois-moi qu'elles vont le faire C'est pourri y parler gets du pays ouais les chiens sachent qu'elles ont déjà des alliés parmi les tiens. Solidarité masculine, quoi. Rien à battre, solidarité mon cul. Et ton cul, de la battre, ouais, c'est joli. Ce que tu veux pas lâcher, ton monde agonise et promis, on va l'achever. Elle a dit quoi Qui Ça parle ces trucs-là, ça parle et ça dit, ouais, ça paraît, ça croit dans le ma. Qui Je crois que ça c'est dur Cela s'arrêtera-t-il Ça reste à voir, elle a dit non. Elle a dit non. Elle a dit non.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 c'est quoi ta